On est au niveau de l'étude aujourd'hui, on n'est pas, pas dans la restauration euh, pure et dure euh, qui prendra la globalité de l'ensemble des choses. Oui, oui, alors là on est sur des fresques, on n'a pas de toile, on est vraiment sur un enduit peint et la technique à fresques pure à l'italienne. Et euh, oui, oui, plusieurs essais ont été faits à différents endroits pour comprendre un peu les différentes, euh, la différente histoire de, conservative de cette peinture, savoir toutes les restaurations qui ont eu lieu dessus, et ensuite la crasse et, et retrouver les couleurs d'origine de l'ensemble de la galerie. L'histoire, en fait, elle débute avec euh, Mazarin qui décide de construire euh, cette aile de galerie superposée avec la galerie Mansart la galerie Mazarine. Mazarin. Mazarin fait, fait appel à des peintres italiens, fait venir des artistes italiens dont euh, évidemment le plus célèbre d'entre eux, Francesco Romanelli, qui est en fait l'auteur de tous les grands panneaux à fresques qui sont peints que l'on voit dans la, dans la galerie. Et cette œuvre sera réalisée assez rapidement finalement, puisque sur deux années, 1646-1647, alors effectivement, il y, a, il y a beaucoup de repeints. Ces repeints sont dégageables, donc euh, voilà, il y a un enjeu majeur qui est vraiment euh, d'arriver à retrouver une, une grande partie de l'œuvre originelle de Francesco Romanelli. Il y a aussi quelque chose d'intéressant que vous pouvez voir déjà, c'est avec la lumière rasante, ce sont toutes les incisions qui sont d'origine et qui sont en cours de mise en œuvre de la fresque par Romanelli où il avait un carton qu'il appuyait sur l'enduit frais et avec une pointe sèche et reprenait le dessin de son carton et pouvait comme ça déjà délimiter les zones qui allaient être travaillées par la suite avec l'enduit en frais avec les pigments à l'intérieur, d'où la fresque. Ici on est allé plus loin dans le dégagement ne serait-ce que parce qu'on peut voir en partie inférieure déjà des problèmes d'infiltration de, d'eau et ici on est allé jusqu'au bout aussi parce que les anciens, euh, les anciens enduits de restauration étaient cassés, avaient une mauvaise accroche. On peut voir le lati donc de la voûte qui est là, qui sont là et on voit aussi les anciens clous d'accroche qui sont l'armature même pour faire tenir l'ensemble de l'enduit. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on va refaire, c'est pareil, des points partout, comme ça, qui vont nous permettre à chaque fois de retenir la fresque, de la consolider, mais en respectant une souplesse et un mouvement. C'est-à-dire qu'au lieu de tout bloquer et de tout figer, on accompagne, parce que le bâti est toujours en mouvement. La conception de la galerie, c'était vraiment une... Une scansion architecturale, un rythme architectural donné par les, par les ébrasements et les baies avec, qui, avec les niches qui leur faisaient face avec des, des bustes sur console qui ont disparu aujourd'hui euh, depuis les années 1927. Dans les niches effectivement on a plutôt des paysages qui sont en fait des, des encadrements de baies avec des balustrades et qui étaient faits essentiellement au niveau des niches pour euh, accompagner les, les bustes sur console qui se trouvaient au centre en fait. En fait, la partie inférieure, elle est constituée de plusieurs niches qui étaient à l'origine utilisées pour avoir les statues de Mazarin. Et ensuite, on avait tous ces parements qu'on a actuellement qui sont, bon, c'est ces toiles marouflées, mais il faut comprendre que sous Mazarin, c'était des cuirs de cordou avec les armes de Mazarin et qui était en fait un fond assez neutre et chaud pour présenter toute sa collection d'œuvres d'art. Oh, oh, oh, oh, oh. Nous, nous sommes rendus compte que euh, beaucoup de personnages qui étaient euh, sans doute, enfin qui étaient dénudés à l'origine, ont reçu de, ce qu'on a appelé des voiles de pudeur ou des draperies supplémentaires que l'on identifie bien comme n'étant pas l'œuvre originelle dans la mesure où on n'a pas ces in, incisions dans l'enduit frais, ce qui montre effectivement que ça a été peint après. Alors il y a un scénario qui tente à, à montrer que c'est ces drapés, ces voiles de pudeur qui recouvrent aussi bien d'ailleurs les personnages masculins que féminins ont été peints de manière assez rapide après la fin de l'œuvre, peut-être à la fin du XVIIe siècle. Alors les voiles de pudeur ça a été une très belle histoire on va dire de ce chantier, un débat très riche. Euh, on est arrivé sur la phase en fait où euh, j'avais suffisamment d'éléments que je n'avais pas en phase d'étude pour me permettre de proposer au comité scientifique des nouvelles directions. Les photos d'archives aussi m'ont permis de voir quel était l'état sous la brousse au XIXe siècle, et de comprendre en définitive que ces voiles de pudeur, même s'ils reviennent, ils ont été réalisés a priori quelques années après que Romanelli soit intervenu, juste au moment euh, donc de la reprise du palais par le neveu de Mazarin, il n'empêche qu'ils ont été extrêmement maltraités. Et ils avaient un état de conservation absolument euh, très précaire et très repris, et en particulier repeint quasi à la totalité par la restauration de 1978. Ici c'est intéressant ce panneau parce que vous avez donc euh, Daphné avec Apollon où on peut voir donc la nudité de Daphné où le sein est de nouveau visible mais aussi Apollon où on retrouve toute sa carnation enfin il n'a juste qu'un drapé qui le couvre et sinon il est nu alors qu'il était recouvert à l'origine totalement avec un drapé qui le prenait de moitié sur le corps, il avait même un petit drapé sur la cuisse. C'était assez ridicule d'ailleurs de couvrir un peu cette cuisse. Et ensuite, on a gardé quand même un des voiles de, de pudeur, dit historisé qui est celui sur le, la figure de, du fleuve. Vous pouvez voir ici, toute cette partie ici que vous voyez, c'est exactement le voile de pudeur que nous avons conservé et dont nous avons un prélèvement qui démontre bien qu'il y a en dessous quelque chose qui date de cette époque où ils ont été mis. Alors maintenant on dit Mazarin, pour que ça parle au plus grand nombre, puisque c'est effectivement une galerie qui est construite pour le cardinal Mazarin. Désormais on a un musée de la Bibliothèque Nationale de France qui va montrer des pièces exceptionnelles de l'intégralité des départements. Et dans cette galerie même, on a la partie du musée qui est consacrée aux collections du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. En entrant par le vestibule, on trouvera des collections médiévales comme les pièces issues des trésors d'église, euh, l'abbaye Saint-Denis, la, la, la Sainte-Chapelle. Euh, et progressivement au, au cours de la déambulation dans la galerie, le visiteur pourra découvrir des pièces de la Renaissance, du 17e, du XVIIIe, du XIXe, XXe et XXIe siècle, puisqu'on aura des, des pièces euh, entrées relativement récemment euh, dans les collections et le visiteur termine par euh, notamment des, un aperçu de collections audiovisuelles.